Maintenance de chaîne de tronçonneuse, donc affûtage, et ici grâce à un outil d'aide à l'affûtage manuel. Donc, On peut trouver ces modèles d'aide à l'affûtage manuel sous différentes marques. Ils vont être tous à peu près identiques. Ici, on a un file and joint, mais vous allez trouver aussi des Oregon de, de, de ce même type et de ce même système. Donc, on va voir comment utiliser ça. Donc, contrairement à l'affûtage machine qui ne peut se faire qu'en atelier avec un, un, un guide d'affûtage manuel comme ça, un aide à l'affûtage, vous pouvez très bien aller faire ça aussi sur le terrain sans disposer de groupe électrogène. Alors, tout d'abord, bah, comment ça se présente un petit peu tout ça On a bon, différentes euh, parties, différents réglages dessus. On va déjà parler de cette euh, partie-là, donc qui est le support de l'IME. Donc, on a une... Un manche intégré. On vient mettre notre lime ici. Et tout ça, ça va coulisser sur un petit chariot en fait. On a sur la partie supérieure ici un réglage d'angle. Donc qui va nous servir à prendre notre angle de coupe. Généralement c'est 30 degrés ou 35 degrés. Suivant si vous prenez du style ou de l'orégon. Ensuite on va ici avoir... Un réglage aussi en inclinaison dans ce sens là et on va avoir euh, ici aussi des réglages de profondeur de des butées de profondeur on a euh, dans cette partie là un blocage Je sais dans quel sens dans ce sens là peut-être on a un blocage de notre chariot ici qui va nous permettre d'avoir une bonne verticale. Et à ce niveau-là, toujours d'une main, ce n'est pas très très simple. À ce niveau-là, on a une partie qui va venir s'appuyer sur l'arrière de la dent de notre chaîne. Et on a ici un mort. Dans lequel on va venir euh, serrer notre notre guide de chaîne bon évidemment tout ça au premier abord ça paraît un petit peu euh, compliqué mais en fait une fois qu'on va avoir nos réglages on va plus toucher à grand chose le réglage d'inclinaison dans ce sens là on va pas y toucher généralement euh, le réglage d'inclinaison dans ce sens là bah, d'un côté évidemment on va affûter les dents d'un côté et les dents de l'autre. Donc on va passer de 30 degrés d'un côté à 30 degrés de l'autre côté. Et la profondeur de chaîne, ça euh, c'est pareil, on va le toucher qu'une seule fois euh, quand on, on va mettre tout ça en place. Bon, déjà, une chose qui est importante à faire, c'est de choisir notre bonne taille de lime qui correspond à notre chaîne. Ici, j'ai deux tronçonneuses différentes, une petite, une un peu plus grosse, et j'ai donc deux chaînes différentes. Donc, pour savoir exactement quelle est votre chaîne, on va regarder sur la dent, donc là, c'est du style, hein. on va parler uniquement de style, et on va voir ici un petit numéro 2. Sur mon autre chaîne ici, on va voir un numéro 3. On va se référer aux données constructeurs pour voir, donc là, notre chaîne numéro 2, c'est 1.325, euh, ce qui correspond à une chaîne, à une lime de 3 16e et non pas 35 16e comme c'est marqué là, puisque là c'est une boulette sur le papier. 35 16e, ça vous fait une lime qui est un peu grosse quand même, on va dire. Beaucoup plus grosse que la chaîne de tronçonneuse. Et euh, donc sur la chaîne numéro 3, c'est du 3 8e. Et on a une lime en 13 64e. Si on regarde de l'autre côté de notre papier, donc notre chaîne de 325 qui est là, on nous dit bien que c'est une lime de 4 8 et de 3-16e et non pas 35-16e. Merci, style, de faire des boulettes sur vos notices. Donc, je vais prendre une 3-16e et une 13-64e pour faire mes dents sur euh, les chaînes différentes de mes deux tronçonneuses. On va, euh, comme toujours, procéder d'abord à un petit nettoyage de ça. On, euh, on va travailler sur des chaînes qui sont propres, au moins un minimum. Une fois que notre chaîne est nettoyée, on va y faire une tension. On ne doit pas avoir ce ballon ici pour faire notre euh, affûtage de chaîne. Il faut qu'on soit bien ajusté au niveau du guide. Alors... Attention, puisque là, on va mettre plus de tension euh, sur euh, notre chaîne que ce qu'on va utiliser normalement en coupe. Normalement en coupe, il nous faut un peu de jeu, sinon euh, ça, ça va bloquer. Ici, pour faire l'affûtage, on va faire une tension qui est euh, plus forte que la normale, histoire que notre chaîne ne batte pas dans le guide et qu'on ait un affûtage qui soit plus facile. On va se faire un repère de couleur sur une dent, donc qui sera notre première dent. Comme ça, ça évitera qu'on fasse plus d'un tour et on n'aura pas besoin de compter, c'est plus simple. Donc là, je prends ma lime de 3 16e et je vais venir la mettre en place dans le manche. On va venir faire attention de faire nos serrages sur les parties non crantées de la lime. Ici donc sur notre début de lime et ici sur notre fin de lime. Donc les deux blocages sur les parties non crantées. Généralement sur ce type d'aide à l'affûtage, on peut changer la taille, la longueur du cadre. Pour adapter aux, euh, aux limes qu'on qu a. Si on a des limes qui sont plus courtes. Euh, on peut diminuer ça et venir serrer ici simplement. On va maintenant mettre notre angle à 30 degrés ici. Puisque les chaînes steel s'affûtent à 30 degrés généralement. Donc voilà ici. Tout simplement en dévissant notre écrou ici dessous. Et en faisant tourner le tambour d'un côté ou de l'autre. Ici, sur mon offset, donc la modification dans ce plan-là, on reste à zéro, puisque les chaînes style sont euh, données pour être à zéro. Euh, de mémoire, les Oregon, on va y mettre 5 degrés ou 10 degrés, je sais plus, dans, euh, dans ce sens-là. On vient mettre notre outil en place sur notre guide de chaîne pour se faire donc on met ça sur notre guide et on a ici notre blocage qui vient serrer sur le guide et on a sur la partie avant deux petits morts, un de chaque côté comme ça et on va venir ajuster la dimension des morts pour que notre chaîne soit libre à l'intérieur mais qu'on n'ait pas de battement dans ce sens-là. On va venir bloquer notre première dent sur l'arrêtoir, donc qui vient sur l'arrière de notre dent à chaque fois, comme ça. On va venir avec donc, cette vis de réglage de hauteur, venir régler la hauteur de... Comme, voilà, comme ça... Et voyez, quand j'ajuste, on vient régler la profondeur dans ce sens-là de la dent. Donc, le but ici, c'est de, de descendre à fond pour être sur la partie horizontale. Mais de ne pas entamer la dent dans ce sens-là. Ne pas entamer le, le maillon de la chaîne dans ce sens-là. Ensuite, grâce à euh, cette petite noix qu'on a ici on va modifier la profondeur dans ce sens là en fait de notre dent ce qui fait que avec, grâce à la butée qu'on va avoir ici on va toujours avoir la même profondeur de dent sur tous les maillons. Bah, toutes ces explications paraissent un petit peu barbares au début quand on n'a pas trop l'habitude, une fois euh, qu'on a pratiqué un tout petit peu, donc le, le point le plus compliqué, c'est de venir euh, de définir notre taille de dents ici. Il faut inspecter sur euh, la chaîne si on n'a pas des dents qui sont un petit, un petit peu plus endommagées que les autres. Et on va à la limite faire 2-3 dents voir ce que ça donne et peut-être en fait après réajuster un petit peu notre profondeur euh, grâce à ça, notre dimension de euh, grâce à, à ce réglage ici donc on vient faire notre affûtage on sort notre lime on avance notre chaîne une main c'est pas facile jusqu'à la prochaine dent du même côté bien sûr on vient réintroduire notre lime donc là on est bien en appui sur notre blocage dedans ici et on vient faire notre affûtage comme ça allez insertion de notre lime on est bien bloqué sur ici on vient affûter notre dent on avance voilà on rentre notre lime on est en blocage on est en appui ici on vient hop, on vient faire notre affûtage voilà et on continue comme ça passage de la dent blocage affûtage. Donc notre blocage en fait, notre blocage ici permet de ne pas creuser les dents plus que les autres. Une fois de retour sur notre première dent, on déverrouille la rotation. On vient lui faire faire un demi tour, un peu plus même, et faire notre réglage sur 30 degrés de l'autre côté pour faire nos dents de l'autre côté de la chaîne. Donc même système, à chaque fois on affûte, on avance, on se met bien en blocage. Toujours vérifier qu'on est bien sur, euh, sur les blocages, qu'on a bien notre verrouillage un petit peu partout, qu'on ne bouge pas. Et comme ça, on aura toutes nos dents de la chaîne qui seront identiques. Une fois terminé nos deux côtés de chaîne, on va venir contrôler la hauteur de notre contre dent. Voilà, et là, on voit bien qu'on a un léger jour. Donc... Là, on n'a pas besoin de retoucher nos euh, contre-dents qui sont ici. À partir du moment où on va manger euh, bien comme il faut nos, notre dent ici, il va falloir retoucher la hauteur de la contre-dent. Hein. Quelques petits points à surveiller tout le temps pendant votre travail. C'est d'une, que vous soyez bien en blocage de votre dent sur la face d'appui arrière et puis ainsi euh, à vérifier en cours de travail c'est les verrouillages de la lime devant derrière donc le verrouillage au niveau euh, du guide ici le verrouillage au niveau de la rotation que ce soit sur ce tambour là ou ce, euh, le tambour aussi en vertical donc, histoire que vous n'ayez pas de, de, de jeu qui vienne et qui vous modifie la taille de la dent. Aussi, euh, très important, c'est de venir en fait travailler vraiment du bout des doigts et non pas euh, en mettant vraiment, vraiment beaucoup de force, puisque sinon, vous pouvez toujours faire euh, varier. On est ici sur, sur un guide de, de notre chariot ici qui est assez court. Donc si vous mettez de la force, vous pouvez très bien influencer sur, sur l'angle comme ça. Aussi à vérifier euh, en cours de travail, un peu de lubrification au niveau de votre guide de chariot ici. Ça lui fait pas de mal. Et puis euh, vérifier aussi que votre lime est en, en bon état et que vous n'avez pas en fait des, des dents qui sont vraiment tout aplati sur votre surface de travail donc quelques des petites choses à vérifier mais avec cet outil en fait bah, ça vous permet d'avoir toutes les dents qui sont identiques donc par contre effectivement à, à, à vérifier vos dents d'un côté et de l'autre si on a la même taille puisque en bougeant votre porte-lim d'un côté à l'autre il va falloir ajuster un petit peu euh, au niveau de votre euh, jauge de taille de dents ici et donc toujours à vérifier ensuite que vous avez des tailles de dents identiques d'un côté et de l'autre de votre chaîne sinon vous allez partir en biais sur les coupes. Donc des petites choses à savoir mais euh, d'avoir euh, cette aide qui vous permet et de contrôler la profondeur et l'angle et la dimension de la dent. Donc c'est quelque chose qui est très très euh, facile à utiliser une fois, évidemment le, la première fois, un, on s'y perd un petit peu, mais avec un tout petit peu, tout petit peu d'expérience, on arrive à faire des, des, des résultats qui sont très très corrects. Pas tout à fait comme un affûtage machine, mais ça l'avantage c'est que ça tient dans la poche et on peut l'emmener directement sur le terrain. Il nous reste plus qu'à démonter tout ça, donc on vient enlever notre blocage sur notre guide, voilà, et on sort l'ensemble. Il nous reste à euh, faire notre tension correcte de chaîne, donc là la détendre un petit peu, et puis on va pouvoir euh, retourner au travail là-dessus. Bon eh bien, moi, je vais continuer à faire mon autre tronçonneuse en changeant ma taille de lime. Et puis, en attendant, bah, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao